Joyeux confiniversaire à tous. Déjà un mois. Ouais, il reste un mois. Alors, ok, ce premier mois, c'était un peu comme des vacances bizarres. Mais Manu, il a dit quoi Encore un mois de confinement. Donc, on fait quoi Alors, j'ai décidé que qui dit confiniversaire dit confinement cadeau. Petite précision, je n'ai pas mon logiciel de montage avec moi. Donc, euh, il est fort possible que tu sois en train de regarder ma huitième tentative d'enregistrement de vidéo. Alors petit bilan, après un mois, qu'est-ce qui se passe On a fini Netflix, on a fini le catalogue aussi euh, d'Amazon Vidéo, euh, on a relu tous les Tintins parce que ça fait euh, un mois qu'on est confiné chez nos parents et donc on a relu toutes les vieilles BD. Et euh, là on est tout seul parce que les enfants, honnêtement, après un mois d'école à la maison, on les a mis dans le lave-linge et là ils sont en train de sécher sur le balcon tranquillement. Donc on fait quoi Alors si tu ne me connais pas, je m'appelle Antoine Pétlaz et je suis coach sportif depuis 13 ans. Euh, J'accompagne une centaine de clients à peu près euh, tous les mois dans mon studio de coaching sur Grenoble, mais aussi euh, confinement oblige euh, chez eux, sur toute la France entière et euh, Guadeloupe y compris. Alors quand je dis accompagne, c'est pas un mot en l'air. Je ne fais pas de programme papier avec des exercices en photo, je ne fais pas de vidéos préenregistrées pas non plus de live Facebook toujours à la même heure avec moi qui bouge et puis où je relis simplement vos commentaires, euh, ni d'appel une fois par mois le 30 du mois pendant 30 minutes. Non. Bon, en fait, si, je le fais aussi, mais ça, c'est offert. Ce que j'aime faire, et puis là où je ne suis pas trop trop mauvais, et c'est pour ça que j'aimerais te faire ce cadeau, c'est que je te donne un rendez-vous à l'heure que tu as choisi. Et on va se faire un visio coaching. Donc le visio coaching, c'est quoi On se voit tous les deux en temps réel, je peux te montrer, t'expliquer, corriger les exercices à ton niveau de pratique. Et au final, ça va te donner plus de motivation et plus de résultats. Alors, histoire de passer le temps, et puis comme euh, le studio est fermé pour un mois, à condition qu'on reprenne le 11 mai, mais on ne sait pas vraiment, je vais offrir aux 20 premières personnes qui m'envoient un message privé, euh, sur Facebook ou sur LinkedIn, une séance de visio coaching vraiment spéciale. Donc, en plus de t'inviter toi, puisque tu m'as envoyé un message, je vais euh, t'inviter euh, toi avec 7 personnes de ton entourage. Donc vous allez passer tous ensemble une séance de visio coaching, un super moment pour bouger, penser à autre chose et vous amuser. Ça peut être pour toi et ta famille, tes amis, euh, tes collègues de travail, et ça peut être aussi euh, pour tes salariés si tes patrons et que tu décides de euh, remercier euh, tes équipes de continuer à être impliquées en télétravail ou même tes clients et tes fournisseurs, pourquoi pas et à la fin de cette séance spéciale, je vous offre un bonus particulier, mais ça, chut, je vous le dirai et je te le dirai si tu fais partie des 20 premiers. Alors, fais vraiment vite parce qu'il y a certaines personnes qui ont déjà vu cette vidéo en avant-première et qui ont déjà réservé les toutes premières places. Si tu as des questions, mets-les en commentaire. Euh, sinon, j'attends ton message. Merci pour ton attention et à tous, vous êtes précieux. Donc, avec le coaching Popform, Prenez soin de votre couple, prenez soin de votre famille, de vos amis, de vos collègues. Et surtout, prenez soin de vous et restez chez vous. Ciao